Bonjour. Alors, la capsule va porter sur la création d'une question avec l'éditeur Calcmi, donc une question de type mathématique. Pour commencer, je vais vous le présenter euh, dans le mode élève. Donc, je me suis placée ici dans le rôle d'un élève pour que vous puissiez voir l'interface que l'élève va obtenir. Et par la suite, je vais vous présenter euh, euh, le mode de gestion euh, de la question, donc création de la question avec Calcmi. Donc, si je commence, euh, et donc j'ai mis sur ma page d'accueil, pour que ce soit plus rapide, un petit test de connaissance sur la loi d'onde, test qui contient une seule question. Alors, l'élève arrive ici, j'ai fait déjà des tentatives, euh, ça me les présente, mais l'élève commencerait, ça serait marqué, d'effectuer le test. Donc, fait, dans ce cas-ci, je vais effectuer le test de nouveau. La question, elle est simple, on dit « Quel est le courant? » électrique qui passe dans une composante d'un circuit euh, ayant une résistance de 20 ohms euh, et une tension de 9 volts. Donc l'élève fait son calcul, il obtient sa réponse, et là j'ai spécifié dans ce cas-ci que je voulais avoir les unités. Donc dans la réponse, euh, je vais en tenir compte, et je voulais une réponse arrondie au centième, donc à deux décimales. L'élève fait son calcul, inscrit sa réponse, met ses unités de mesure termine le test, envoie, on valide une deuxième fois, et j'obtiens ma rétroaction, donc bravo! Euh, et j'ai une petite confirmation avec ici exactement les valeurs numériques de l'élève, donc il devait diviser 9 par 20 pour obtenir son 0,45. Je termine la relecture. Et là où c'est intéressant, je vais aller sur une, une tentative que j'ai effectuée au préalable, euh, où l'élève n'a pas eu tout, euh, ses points, tous ses points. Alors, ce qui s'est passé, donc l'élève a effectivement, effectivement effectué le bon calcul, il a obtenu la bonne réponse, mais ce qui lui manquait, c'était les unités, puisque dans ce cas-ci, euh, je donnais des points pour l'unité de mesure. Alors, ce qui est marqué, c'est euh, la rétroaction à élève, attention, tu as oublié de mettre tes unités. Et là, je spécifie que l'intensité du courant doit être exprimée en ampères. Et là, vous avez en plus la rétroaction générale à la question euh, qui donne le calcul. Donc ça, c'est l'interface que l'élève va voir. La puissance de Calc.me, c'est euh, en fait de permettre d'obtenir plusieurs, plusieurs variations, dans le fond, pour les, euh, les mesures du problème, donc les données numériques du problème. Alors, c'est ce qu'on va aller voir dans l'interface de création de la question. Euh, chaque élève va avoir des versions différentes de la même question euh, au niveau des valeurs numériques. Donc, on va maintenant voir de quelle façon la question a été euh, créée. Euh, plusieurs façons pour se rendre au même chemin, mais moi, je suis retournée dans mon rôle d'enseignant. Euh, dans ma banque de questions. Et là, je vais retrouver euh, ma question d'origine pour vous montrer en fait de quelle façon elle était faite. Euh, je vais aller la modifier. Vous avez des étapes de base à faire, euh, donner un titre à votre question. Plus la question est bien détaillée, bien organisée dans votre banque de questions, plus c'est facile de vous retrouver par la suite. Et là, vient le temps de faire la création de la question. Donc, je crée ma question et quand on veut ajouter des variables, euh, on doit le précéder du dièse. Donc, dans ce cas-ci, ma variable, c'est R pour résistance et euh, U pour euh, différence de potentiel ou tension. Et euh, le reste est euh, la question standard. Ensuite, je défile. Dans ma rétroaction générale, j'ai été euh, ajoutée dans le fond la solution que l'élève devait faire pour arriver à son résultat. Donc, une variable « i », une variable « u » et une variable « r ». Et dans ce cas-ci, la solution, moi, je l'avais détaillée comme étant euh, « solution ». On va aller voir de quelle façon ça a été présenté. Au niveau des réponses, <coughs> j'ai euh, permis d'avoir trois réponses différentes. Pourquoi? Pour pouvoir tenir compte, justement, des unités de mesure. La première réponse, c'est « solution » avec un espace et « A » pour « ampères ». Ça vaut 100%. Et j'ai donné une rétroaction ici, bravo, j'aurais pu écrire « tu as bien réussi » ou « tu as bien complété le problème ». La deuxième solution a exactement écrit de la même façon, donc euh, « hashtag solution » et dans ce cas-ci, on voit qu'on n'a pas l'unité de mesure, alors la note que j'ai attribué, c'est 75% du 4 points. Et euh, la dernière euh, façon, en fait, c'est que j'ai tenu compte du fait que l'élève pourrait ne pas mettre d'espace entre sa valeur numérique et, et, et l'unité de mesure, ce qui permet de, lui, euh, de ne pas le, le pénaliser euh, juste pour une question d'espace. Donc, j'ai généré une troisième solution dans ce cas-ci. Alors, si je retourne à la solution de base, je vais aller cliquer sur... Euh, euh, le petit crochet pour ouvrir l'interface de création de questions. Donc, la première chose à faire, ça va être... En fait, on va le faire à la fin, mais dans ce cas-ci, c'est la bonne réponse. On s'attend à quoi? Ça va être l'élève, il va marquer sa réponse ici et en euh, paire. J'ai une option de validation. Donc, dans, dans mon cas, j'ai une question de type numérique, donc quantité. Euh, je l'avais vu mathématiquement égale, j'ai donné une tolérance que c'est deux décimales et euh, le reste, je ne l'ai pas changé. Euh, je peux aussi avoir une, euh, un aperçu de ma question. Donc, une fois que j'aurai fait la, la, la programmation de la question, ben, je peux aller valider euh, que ça fonctionne bien simplement en inscrivant la réponse, puis on pourrait changer encore et encore, puis là, je peux tester. Bon, dans ceci, j'ai pas la bonne réponse, donc il va me donner euh, que la réponse n'est pas correcte. Au niveau des variables, donc c'est là que ça devient intéressant, on va utiliser ici calc.me. Alors, je vais aller dans « Modifier l'algorithme », et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais aller euh, définir mes différentes variables. Donc, selon les questions, les variables pourront être plus ou moins complexes, nombreuses, simplement de se retrouver dans, dans la création de sa question. Euh, dans ce cas-ci, j'ai mis une variable euh, m, qui est un nombre aléatoire entre 1 et 5. J'ai la variable r pour résistance, dans, qui correspond à 10 fois euh, ma variable m, parce que je voulais avoir des multiples plus. Euh, de 10 par dizaine, donc 10, 20, 30 jusqu'à 50, donc je ne voulais pas avoir une, une réponse, euh, une valeur qui était de 43, par exemple. Donc, Même chose, euh, j'ai euh, une troisième variable qui est n, valeur aléatoire entre 1 et 6, ma variable u, donc je vais faire euh, ici euh, une petite euh, transformation, et euh, la, euh, la formule qui me donne la réponse à la fin est... Pour les besoins, j'ajoute dans ce cas-ci la solution, donc c'est ce que l'élève doit me donner. La solution elle correspond à la réponse associée à la variable I. Et par la suite, on va aller inscrire des valeurs numériques pour valider que tout ça fonctionne. Et je peux, à ce moment-là, tester ma question. Ils vont me changer les unités à toutes les fois et ça me permet de valider tout ça. Calcmi peut également tenir compte des unités de mesure. Euh, par exemple, si j'avais euh, inscrit euh, ici que la variable R était en euh, ohm et que la variable U était en volt, lorsqu'il faisait l'opération, euh, obtenait une réponse automatique en ampères. Euh, par contre, ça ne me permettait pas de donner des points à un élève qui euh, mettait pas son unité. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, je ne l'ai pas mais euh, sachez que ça peut exister de tenir compte des unités dans la question. Avec l'éditeur Calc.me, euh, on peut euh, avoir une très grande variété euh, de, de fonctions. Alors, on a des fonctions mathématiques. Euh, Je n'ai pas exploré toutes les possibilités, euh, mais sachez qu'il y, y a moyen de faire énormément de choses avec euh, cette interface-là. Euh, vous avez aussi des paramètres que vous pouvez aller changer au niveau euh, de la langue, donc moi, par euh, défaut, je préfère avoir la langue de programmation en anglais, euh, mais vous pourriez la mettre en français, c'est juste que savoir c'est quoi les termes qui sont utilisés pour pouvoir identifier des variables. Euh, précision, donc je pourrais l'ajouter ici aussi euh, si j'avais besoin et je pourrais changer là, plusieurs informations. Donc, vous pourrez faire un petit tour dans l'interface de Calcmi pour tester différentes possibilités et tester dans le fond aussi différentes solutions possibles à, aux différents problèmes que vous auriez en tête pour le faire. Très pratique pour tout ce qui est mathématiques et sciences, pour les problèmes où on veut que les élèves est la même question, mais des valeurs différentes pour nous permettre de limiter du moins le, le, le, le trichage ou, ou le plagiat entre deux élèves. Alors voilà, ça présente la création d'une question de type réponse courte avec l'éditeur Calcimi.